Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. J'ai le plaisir de vous confirmer la date de mon prochain direct qui aura lieu mercredi 9 juin à 20h30. Je sais que j'avais dit 19h, mais après plusieurs retours de votre part, 19h faisait trop tôt. Donc, nous avons rendez-vous ensemble, mercredi 9 juin à 20h30 sur cette chaîne YouTube. Soyez au rendez-vous, attendez-vous à Dieu, attendez-vous au Seigneur, attendez-vous à une action manifeste de son esprit, il va y avoir des déblocages. S'il y a des choses qui vous, qui vous bloquent depuis longtemps, si vous traînez des boulets, attendez-vous à ce que le Saint-Esprit intervienne et à ce que ces boulets vous lâchent définitivement au nom de Jésus. Je vous invite à partager cette info à un maximum de personnes. Si vous pensez qu'il y a des gens qui doivent entendre ça, qui doivent participer à ce direct, invitez-les. Je vous assure, nous allons passer un cran supérieur dans ces lives. Merci de me dire en commentaire si vous serez présent. Si oui, dites-moi simplement, ok, je serai là. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux rester dans le thème du prophétique et apporter une suite à ma précédente vidéo sur les faux prophètes. Parce que qui dit faux prophète dit faux prophétisme. Et le, le but du faux prophétisme, c'est de conduire l'Église au rejet de la prophétie. Le faux prophétisme va semer une ivraie qui va faire lever la méfiance dans le cœur de l'Église. Par manque de discernement et par manque d'enseignement, cette méfiance va grandir et devenir un rejet de la prophétie. Et lorsque l'Église en est arrivée là, si elle rejette la prophétie, elle va rejeter le don de prophétie et... Elle va rejeter forcément le ministère prophétique et lorsqu'une église en est à un tel niveau de rejet tôt ou tard elle rejettera la personne du saint esprit et je vous propose de prendre un thessaloniciens verset 19 à 21 où l'apôtre paul nous donne des clés et des armes justement pour discerner le bon grain de l'ivret, pour ne pas nous laisser piéger par les faux prophètes et le faux prophétisme tout en recevant la prophétie biblique correctement et en apprenant l'administrer au sein du corps de christ car oui la prophétie biblique s'administre 1 thessaloniciens 5 verset 19 la première clé que nous donne l'apôtre paul c'est de ne pas éteindre l'esprit s'il nous dit n'éteignez pas l'esprit ça veut dire que nous sommes capables de l'éteindre une autre traduction va dire n'empêchez pas l'esprit de vous avertir donc nous pouvons faire la sourde oreille à la voix du saint-esprit nous pouvons le rejeter nous pouvons nous endurcir, nous pouvons lui désobéir et refuser d'entendre sa voix. C'est possible. Et lorsque nous faisons ça, nous sommes en grand danger. Car le don de prophétie, c'est lui qui le communique. Le don de prophétie, il en est le propriétaire. Le prophète n'est pas propriétaire du don de prophétie. Le prophète est collaborateur avec le Saint-Esprit au don de prophétie. Mais le propriétaire, c'est le Saint-Esprit. Ephésiens 4 nous dit que Christ donne certains comme prophètes, comme prophétesses, certains, certaines, comme prophètes et comme prophétesses. Et le Saint-Esprit va communiquer les dons qui vont avec cet appel, dont forcément le don de prophétie, notamment, également, le don de parole de sagesse et le don de parole de connaissance qui fonctionnent ensemble dans le ministère prophétique. Si nous éteignons l'Esprit, nous nous privons de cette grâce. Il est impossible de recevoir pleinement l'Esprit sans recevoir le prophétique. L'Église est prophétique dans son essence, car elle porte la voix du Christ dans ce monde. Et c'est le temps justement où Dieu va faire entrer l'Église dans son appel et dans son mandat prophétique. Et je dirais même apostolique et prophétique. N'éteignez pas l'esprit, éteindre l'esprit, se priver de lui, c'est se priver du don, de ses dons, de sa vie et de ses manifestations. Et une église sans le Saint-Esprit, c'est comme un arbre qui ne reçoit plus de sève. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties. La deuxième clé, l'apôtre Paul nous dit, attention. Ne méprisez pas les prophéties. Nous pouvons accepter le don de prophétie, nous pouvons accepter les, le ministère de prophète, mais nous pouvons volontairement ou par négligence ou par manque de connaissance mépriser les prophéties. Lorsqu'un prophète prophétise, ce qu'il dit, la parole prophétique qu'il libère, nous pouvons Prendre cette parole et la jeter au sol et marcher dessus. C'est ce que nous dit l'écriture. Ne méprisez pas les prophéties. La parole prophétique n'a pas pour but, n'a pas comme aboutissement d'être méprisée, mais elle doit être administrée. L'écriture nous dit aussi, si un prophète parle, que les autres jugent. Il n'est pas dit ça des autres dons. Mais le don de prophétie doit être jugé, non pas jugement dans le sens de condamnation, mais dans le sens de discernement. Verset 21. Examinez toute chose, avec l'intelligence spirituelle que vous avez, membre du corps de Christ, lorsqu'un prophète prophétise, lorsqu'un don de prophétie se manifeste, que ce soit un ministère prophétique, ou que ce soit un un chrétien ou une chrétienne qui manifeste le don de prophétie. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de mépriser les prophéties, ce n'est pas de rejeter les prophètes, mais c'est de discerner ce qui est dit. Donc il nous faut par là comprendre que nous devons arriver, par maturité spirituelle, à comprendre que nous ne pouvons pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous ne pouvons pas balayer la prophétie et balayer le prophète également nous devons comprendre comment se manifeste le don de prophétie c'est une chose très importante pour la la bonne santé de l'église et une église en bonne santé c'est une église qui brille une église qui brille c'est une église qui fait reculer les ténèbres et quand les ténèbres reculent le royaume de dieu s'étend retenez ce qui est bon ça c'est une, une une arme une clé très importante que nous donne l'apôtre paul retenez ce qui est bon l'homme naturel retient toujours ce qui est mauvais si un prophète prophétise 100 fois et qu'il a raison 99 fois mais se trompe une seule les gens retiendront la foi où il s'est trompé parce que l'homme naturel Lorsque nous faisons appel, lorsque nous marchons dans, dans l'homme naturel, lorsque nous marchons en Adam, le péché nous tenaille, l'erreur le, le, nous tenaille, donc nous voyons les erreurs partout et nous sommes prêts à les faire payer très cher. Mais l'homme spirituel est capable de retenir ce qui est bon. S'il y a 50% à retenir, retient les 50% et bâtis dessus. S'il y a 20% à retenir, prends les 20 et bâtis dessus. S'il y a 100%, gloire à Dieu. Ça signifie que nous devons séparer le jugement de la prophétie et ne pas forcément intégrer le prophète dedans. Le prophète peut se tromper parce que le prophète, généralement, reçoit la pensée de l'esprit et il met ses mots à lui dessus. Et ses mots, à lui, ce n'est pas forcément les tiens. Sa culture n'est pas forcément la tienne. Sa langue maternelle n'est pas forcément la tienne. Sa façon de réagir, son éducation, les mots qu'il connaît, les choses qu'il connaît, ne sont pas forcément les tiennes. Donc il peut y avoir des incompréhensions qui sont effacées et gommées lorsque nous travaillons dans l'esprit, lorsque nous écoutons l'esprit qui anime les prophètes. L'esprit qui manifeste le don de prophétie sur un croyant ou une croyante. Et lorsque nous apprenons à faire ça, alors nous bâtissons et nous faisons entrer l'Église dans sa dimension apostolique. Ce qui nous permet, lorsque plusieurs prophètes et prophétesses parlent à tour de rôle, cela nous permet de retenir. En retenant ce qui est bon, cela nous permet de construire, de bâtir, de grandir. C'est ce qu'ont fait les prophètes de l'ancienne alliance. Ils ont bâti leur message les uns sur les autres jusqu'à la révélation de Christ. En voyant toujours mieux, en étant toujours plus aiguisé. Le prophète, la prophétesse, doit savoir se remettre en question. Mais l'église aussi doit savoir se remettre en question. Et pour rentrer plus en avant dans cette dimension spirituelle, elle doit apprendre à administrer la prophétie à recevoir sans crainte une parole, juste ou pas juste, et retenir ce qui est bon. L'Église animée et remplie du Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit, saura immédiatement discerner le vrai du faux, parce que nous sommes des hommes et des femmes. Nous, sommes, nous avons un vécu, nous avons une, une histoire, et Dieu ne nous utilise pas, le Saint-Esprit ne nous utilise pas comme des comme un canal impersonnel, comme un tuyau en plastique. Nous sommes vivants, nous sommes des êtres vivants, et il utilise ce que nous savons, il, il utilise nos références, les images que nous avons dans la tête pour nous parler. Donc l'effort du prophète ou de la prophétesse, c'est de trouver véritablement les mots justes pour l'heure et l'endroit, pour l'auditeur. L'effort de l'Église, du corps de Christ, c'est d'arriver à discerner, à écouter l'esprit derrière le prophète ou la prophétesse. Et lorsque chacun fait sa part, l'Église grandit, rentre dans sa vocation prophétique et est une voix de plus en plus aiguisée dans le monde afin que les extrémités de la terre reçoivent le message du Seigneur Jésus-Christ de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Si cette vidéo vous a parlé, j'aimerais que vous puissiez la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'aimerais encore une fois vous rappeler le direct sur YouTube, sur cette chaîne, mercredi 9 juin à 20h30. Dites-moi dans les commentaires OK j'y serai si vous y participez. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste partager quelques commentaires que j'ai trouvé très pertinent sur ma précédente vidéo. Sylvie a dit le prophète n'est pas seulement la bouche de Dieu, mais aussi le cœur de Dieu. Isatis a dit parvenir à discerner le vrai du faux est en effet toujours plus d'actualité, car le New Age prospère partout et beaucoup. C'est vrai que le, le New Age est un des, des, des courants qui essayent de s'infiltrer dans l'Église et qui transforme l'évangile de Christ en un évangile de bien-être. On avait eu l'évangile de prospérité, tordu, où on parle d'une prospérité, où on tord le concept et les réalités de la prospérité biblique, et on a maintenant une, une espèce de mélange où on veut gommer la réalité des souffrances de Christ et de ses disciples en apportant un évangile de bien-être. J'aimerais vraiment vous remercier pour ces commentaires qui sont précieux. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.